Je vais bien au-delà aujourd'hui du fait d'être payée par une chaîne de télévision pour délivrer de l'information. Je suis devenue productrice avec un projet qui veut mettre en lumière un journalisme positif. J'ai décidé de faire du journalisme autrement, en apportant ces petites pastilles de bonheur, comme je les appelle toutes les semaines, en présentant un portrait d'un pionnier chamengo. C'était important pour moi, après avoir dénoncé ceux qui détruisent le monde, de parler de ceux qui construisent le monde de demain, et c'est pour ça qu'il était important de faire du journalisme positif, du journalisme autrement, du journalisme collaboratif. Les nouvelles frontières d'un pionnier chez c'est euh, c'est celle justement de développer des solutions innovantes pour euh, résoudre un problème euh, social, environnemental euh, ou sociétal qui euh, font partie de notre quotidien. Et mes pionniers, ce sont des nouveaux chercheurs d'or en fait. Et ils ne vont pas chercher de l'or comme on le connaît, ils vont chercher la richesse ultime qui est le bonheur. J'aime cette image de « on a tous en tête la conquête de l'Ouest », on va tous euh, en Californie pour euh, trouver euh, de l'or, mais le nouvel Eldorado, c'est la recherche du bonheur. Quand on traite de l'information positive, on est soi-même, je dirais, heureux parce qu'on se dit mais il y a plein de choses bien qui se passent et donc ça développe un sentiment très agréable à son échelle personnelle. Ces petits instants de bonheur, ces petites pastilles de bonheur comme je les décris, elles m'ont rendu heureuse, elles m'ont donné la pêche et si je peux permettre à ces pastilles de voyager et donner un petit instant de bonheur à une autre personne et et puis à une autre, une autre, une autre, et beaucoup d'autres, j'en suis extrêmement, extrêmement satisfaite. Depuis toujours, j'ai eu le sentiment que j'étais sur terre pour essayer euh, d'apporter quelque chose aux autres et, et de m'inscrire euh, non pas dans une logique purement égoïste, euh, avoir ma petite vie peinarde, pépère, avec mon petit confort, ma famille, mes enfants, mes amis, etc. J'ai jamais été là-dedans. J'ai pris euh, l'option de me dire que je regarde ce qu'il y a de mieux dans la nature humaine. Il y a un tas d'ordures dehors et puis il y a une œuvre d'art à côté. Et en sortant, euh, je vais voir le tas d'ordures, mais je vais me poser un peu plus longtemps sur l'œuvre d'art. C'est comme ça que moi, j'ai envie de fonctionner aujourd'hui. Le fait divers, tout le monde le comprend et donc tout le monde peut, peut le traiter. Mais euh, cette information-là, oui, je pense qu'on la met euh, énormément, euh, énormément en avant. Euh, prends l'exemple de, de cet enfant qui a été retrouvé dans le coffre d'une voiture, euh, c'est terrible, pour cet enfant c'est terrible, mais euh, face euh, à un autre type d'information qui, qui va pouvoir faire progresser la société française pour créer de l'emploi, pour créer euh, un meilleur confort de vie, euh, et donc qui va avoir un impact bien supérieur, bon, on n'en parle pas, et on va mettre en avant une personne avec un drame personnel. Quand on dit qu'on euh, travaille pour une des principales agences de presse euh, parisiennes ou pour une émission prestigieuse comme envoyé Spécial, on a un statut social. Quand on quitte ce monde-là et qu'on redémarre à zéro, on n'est rien dans les yeux des autres, on n'est rien. Il y a le vide qui se fait autour de soi, c'est évident. Il y a ceux qui euh, ne croient pas en votre projet, donc se détournent de vous. Ceux euh, qui y croient mais euh, euh, juste euh, voilà, ben vas-y. Et puis ceux qui attendent de voir pour y croire, qu'on doit reconstituer tout un écosystème. Donc c'est extrêmement difficile. Il faut passer à l'acte. Il faut, il faut du courage, c'est pas évident. Et, et moi je dirais que pour passer à l'acte, il ne faut pas réfléchir trop longtemps. Quoi. Ouais.